Salut tout le monde, c'est DJ Fly. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va passer à la deuxième partie du Passe-Passe. -pass. Pour cette nouvelle vidéo, il est important d'avoir les bases fondamentales qui sont expliquées dans la vidéo précédente du Passe-Passe. -pass. Donc on a vu au préalable le Passe-Passe -pass 4 temps. Maintenant, on va transposer ce qu'on a vu, mais beaucoup plus rapidement, sur du 2 temps. La difficulté, ça va être d'enchaîner le Passe-Passe -pass 4 temps avec le Passe-Passe -pass 2 temps. Je vous montre ce que ça donne. Sur le passe-passe de temps, on est obligé d'avoir une plus grande rapidité d'exécution, mais on a moins de chemin pour être prêt sur le point de départ, donc on gagne un petit peu de temps là-dessus. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne avec les disques dépitchés. Comme vous pouvez le voir, je reviens toujours sur le même format, c'est-à-dire en deux touches sur le disque. Un premier qui va servir à jeter le disque, et le deuxième, juste être le plus précis possible face à votre marque. On peut un petit peu faciliter la tâche en rajoutant un baby scratch, de manière à être prêt le plus rapidement possible d'anticiper le retour sur la marque. Je vous montre ça en vitesse normale et on verra après en dépitcher. On fait ça tout de suite en dépitchant les disques. Comme petit effet supplémentaire, on peut rajouter l'effet start-stop qui va donner vraiment un arrêt et une ponctuation. L'idée est de le placer vraiment sur le quatrième temps. Donc 1, 2, 3, Et on envoie par la suite soit en baby scratch, soit en lâché, en l'occurrence la platine B. Libre à vous de faire évoluer le passe-passe en quatre temps, deux temps, mais pourquoi pas sur du un temps ou sur du demi-temps, comme une montée en production, de créer quelque chose évolutif, donc d'avoir quatre temps, deux temps, un temps, et après, on envoie le morceau.